salut les ninjas, j'espère que vous allez bien nous allons parler aujourd'hui de one piece le secret derrière les fruits nika et barbe noire si c'est votre première fois de regarder mes vidéos n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube et de liker les vidéos on commence le nom nika est pas dérivé de l'effet sonore pour ceux qui ne savent pas du rire mais provient du kaijin et archic utilisé pour compter les fruits, prononcé comme ka. L'usage est aléatoire. Nous pensons que nous avons déjà vu les deux fruits représentés par certains aspects de l'utilisation du fruit par le vie. L'aspect gumu nomi est le caoutchouc pur qui s'étire et se gonfle représenté par le vie de base ou appelé le gire 1 et le gire 3. Le fruit de l'imagination est l'aspect créatif des pouvoirs de Luffy qui ne sont pas intrinsèques à la nature du kaiju, par exemple lorsque Kaido dit le kaiju ne devrait pas être capable de faire ça, en réponse au mouvement de la trajectoire du snackman et est représenté par des degrés variables de ce qui ressemble à un nuage de transformant, en une sorte de vêtement céleste vu initialement dans le Guide de comme vapeur et le Guide 4. Le Guide 5 est l'aboutissement des deux aspects de ces fruits totalement synchronisés et utilisés avec maîtrise. Ce qui a commencé à se former dans le Guide de sous forme de vapeur est un nuage entièrement formé, comme s'il représentait une boule de nuage imaginaire dans les années manga. Pour l'aspect caoutchouc des pouvoirs de Luffy, il n'est plus limité par la logique d'avant il est capable de tirer et d'attendre ses bras jusqu'à la taille de Gear 3 sans avoir à gonfler sa main ou à devenir malléable lorsqu'il est frappé par les canapous de Kaido. Nous savons tous que Barbe Noir a mangé des fruits. Nous avons vu déjà écrit si la capacité de Barbe noir à manger plus d'un fruit du de démon et les thèmes entourant le titre à trois chiffres. Il nous fait Dire qu'il finirait par manger un troisième fruit. Nous avons pensé à l'imagination de l'enfant des barbe noires pleurant devant la croissance de lune. Or, le croissant de lune en japonais est Mikazuki. Mika semble un peu similaire à Nika. Nous avons essayé de trouver un lien entre barbe noires et les chiffres 3 et 9, un peu comme Nika est D et 9, mais sans succès. Cependant, lorsque nous traduisons trois fruits en utilisant les canis hiérarchiques pour compter les fruits, obtenez Mika trois fruits. Au final, nous nous doutons que l'idée des rivaux au cours du siècle du vide se nommait Mika et Mika parce qu'ils mangeaient plus d'un fruit. C'est dont la plupart des autres sont incapables, ça me semble un peu biotienne. Mais honnêtement, quand on considère que le siècle du vide est hiérarchique qu'il est Kanji pour compter les fruits est la chile aussi cela n'est fait pas de mouches et c'est la fin de cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube et salut on se revoit pour une prochaine vidéo ciao et merci d'avoir regardé la vidéo